bonjour à tous <rire> euh, bonjour à tous et bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous parler euh, en fait déjà d'amener de la compréhension et aussi des clés pour avoir une relation beaucoup plus apaisée avec nos parents, avec vos parents d'accord donc ce live est vraiment adressé à toute personne qui vit des relations conflictuelles avec les parents et qui ont ce désir Justement, de trouver une voie de paix, euh, de oui c'est ça, des relations apaisées, même si on a traversé des choses difficiles, justement. Quelle est la voie qui permet de re, revenir en lien, revenir en lien avec nos parents, quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les histoires qui se sont passées, comment faire le deuil euh, il y a forcément un deuil de la relation qu'on rêve de vivre pour vivre la relation qui est possible en réalité. Euh, voilà, j'aimerais bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai vraiment ravie de, de répondre à vos questionnements tout à l'heure. Alors, attendez ça, je vais l'enlever parce que ça ne marche pas. Donc, on va arrêter. Comme ça, ça ne m'encombre pas une minute parce que je vais combiner. Et voilà, comme ça, je suis avec vous. Et vous êtes avec moi. Voilà. Alors, euh, moi, je suis très contente de vous amener ce sujet-là dans la, la, le relationnel avec les parents. C'est un sujet euh, qui a été très tendu pour moi pendant très longtemps. Hum, avoir des relations conflictuelles avec mes parents, ça a été et mon père et ma mère. Donc, pour vous dire, là, j'ai vraiment un combo dans un parcours où j'ai vraiment euh, dû faire un... un, un, un un chemin de transformation, de compréhension aussi. Puis on cherche à un moment donné, mais quelle est la voie de sortie Ah, waouh, comment accepter l'inacceptable Pardonner ce qui est impardonnable, parce qu'après tout, nos parents, ils ont une mission en fait. C'est ça qu'on se dit, ils ont une mission. Et, et ils ont failli à leur mission. Et donc dans ce live, moi j'aimerais bien qu'on pointe, vraiment qu'on mette un zoom sur mes en réalité, quelle est la mission de nos parents vis-à-vis -vis de nous Peut-être même qu'on s'est trompé nous-mêmes sur la mission qu'ils ont vis-à-vis -vis de nous qui fait que, d'une manière ou d'une autre, nous ne pouvons pas euh, retrouver un terrain d'entente et de rencontre avec nos parents. Et j'aimerais vous dire que oui. Enfin, ça se reconnecte. Là, c'est bon. D'accord Ok. Peut-être que je vais mettre mes écouteurs. C'est peut-être encore mieux. Voilà. Là, peut-être que vous m'entendez encore mieux. Et donc, en fait, euh, je, je pense que pendant très longtemps, j'étais vraiment. Je me suis questionnée sur. Ok. Dans mon histoire, moi, j'ai eu un père alcoolique. Donc, j'ai grandi avec un père qui était absent. Mais un père alcoolique. Avec la violence que ça implique aussi donc j'ai prouvé de la haine pour cet homme et donc ça a été un cheminement pour moi de le 2 euh, c'est pas le pardonner on peut pas pardonner ça en fait mais de pouvoir passer à autre chose et d'accepter que l'histoire que j'ai avec lui et le lien que j'ai avec mon père ne peut pas être autrement que celui qui qui euh, qui a été vécu là d'accord euh, et puis, euh, j'ai aussi euh, euh, ce lien difficile avec ma mère. En sachant que ma mère, euh, bah, elle a été très très proche de mon frère. Donc, je, suis, je me suis sentie vraiment seule dans cette famille. Et donc, euh, la solution que je me suis dit, c'est je quitte. Euh, moi, je viens de Madagascar. Je quitte Madagascar, je mets la distance. Et si je mets de la distance géographique, ça va aller mieux. Mais en fait, ça ne va pas mieux. Pourquoi Parce qu'on porte cette rancœur à l'intérieur de nous on porte la colère on porte ce sentiment d'injustice parce qu'en tant qu'enfant on ne demande qu'une seule chose c'est d'être aimé en tant qu'enfant on se dit mais moi j'ai pas demandé à être là donc en fait en tant qu'enfant nous sommes sur une croyance sur une idée une pensée bien ancrée que les parents sont censés nous aimer ce qui est vrai à l'étage de l'humain, les parents sont censés nous aimer, sont censés nous rassurer, nous sécuriser, être là pour nous euh, et nous aimer tels que nous sommes. Sauf que ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe, parfois. Parfois, on se dit, ben, oui, ils sont censés nous aimer, <rire> nous, on aimerait bien qu'ils nous aiment vraiment, mais ça ne se passe pas comme ça du tout. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que, vu de cet angle-là, bien sûr, il n'y a que sentiment d'injustice. Parce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai donc moi qui fait que ma propre mère qui m'a mis au monde, mon propre père qui m'a conçu, ne peut pas m'aimer moi, en fait. Pourquoi est-ce que le sang de mon sang ne peut pas m'aimer C'est terrible. Et, et en plus, dans certaines familles, il y a, des, il y a quand même des drames... Euh, il y a de la violence, il y a des drames familiaux qui se passent qui fait qu'il il y a une grande incompréhension sur mais pourquoi pourquoi ça se passe ainsi en fait Pourquoi, pourquoi est-ce que moi j'ai pas droit à cet amour-là Et on rentre dans un processus on va faire un travail sur soi parce qu'on cherche réparation. On cherche à ce que les parents reconnaissent leur tort, que, que les parents reconnaissent qu'ils ont failli à leur mission. Et c'est un engrenage parfois difficile parce que parfois, on a des parents qui ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils bah, que, qu ont eu tort. Et on a des parents qui ne sont pas prêts à se remettre en question en fait, par rapport à, à leur attitude vis-à-vis -vis de nous. Et là, c'est très compliqué quand la rédemption n'est pas au rendez-vous pour reconstruire sa vie derrière. Croyez-moi, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à à trouver la paix dans mon cœur parce que effectivement moi j'ai perdu mon père à un moment donné brutalement euh... en fait c'était assez intéressant parce que mon père étant alcoolique je lui en ai beaucoup voulu la distance a fait que j'ai finalement accepté c'est comme si je lui ai, ai accepté qu'il avait le droit de ne pas réussir en tant que parent et ça ça a beaucoup aidé à ce que je puisse comprendre son choix de vie mais j'ai eu beaucoup plus de mal à, à, à passer à autre chose vis-à-vis -vis de ma mère et à la comprendre. Parce que en, je vais dire que j'ai beaucoup plus chargé ma mère dans sa responsabilité d'avoir eu à porter ce que mon père lui-même n'a pas su me donner. Donc j'ai porté toute la charge à ma mère. Où quelque part, j'avais de grosses attentes vis-à-vis d'elle. Euh, et je m'en excuse d'ailleurs, vraiment, c'était mais je ne pouvais pas faire autrement et donc du coup euh, voilà ma mère elle a quand même pris euh, elle avait pas mal de rancœur de ma part à un moment donné donc moi j'ai perdu mon père brutalement et le départ de mon père va quand même contribuer à une bascule chez moi parce que j'ai compris qu'à tout moment tout le monde peut partir et quand c'est fini il n'y a plus de mots possibles en fait on, on peut plus rien se dire c'est fini ça s'arrête là quel que soit ce qui s'est passé, ça s'arrête là. Et je remercie mon intuition parce que huit euh, mois avant le départ de mon père, j'ai eu cette intuition et je suis allée à Madagascar avec ma fille parce que je lui ai dit que il était temps que je le vois. Et c'était une bonne chose, vous voyez. Ça m'a permis de poser, de déposer les mots, euh, de, de parler avec mon père mon père de cœur à cœur. Mais son départ va contribuer à une chose, c'est que il y a une chose au moins que je sais, c'est que je ne suis pas prête à couper le lien avec ma mère. Je ne suis pas prête à ce qu'elle parte en me disant que la relation que j'ai avec elle est celle que j'ai là. C'est pas possible pour moi ça. J'ai besoin d'être en lien avec ma mère parce que c'est ça qui me fait du bien. Mais comment être en relation avec quelqu'un quand il s'est passé quand même des choses difficiles, quand il y a quand même des décisions qu'elle a prises qui m'ont impacté et, et et et et comment comment rentrer en lien avec quelqu'un Hello. <rire> rentrer en lien avec ma mère alors que ben voilà quoi il y a des choses qui sont quand même pas euh, acceptables et souvent quand on fait une démarche dans ce sens là euh, beaucoup de thérapeutes nous amène à dire ah ben il faut pardonner les parents ben pardonner je ne suis pas très d'accord avec ça parce que on ne peut pas on a besoin de se réhabiliter à l'intérieur de soi je veux dire il y a un moment donné où on est complètement fracturé par l'histoire qu'on a vécu avec nos parents donc moi je ne conseille pas quand j'accompagne les gens j'amène pas les gens à pardonner ce qui est impardonnable quand c'est pas pardonnable c'est pas pardonnable point quand ce n'est pas acceptable, c'est n'est pas acceptable, point. Et c'est ça aussi de, se, de pouvoir déposer ce qui est bon et juste pour soi et d'affirmer aussi à un moment en tant qu'adulte, voilà quels étaient mes besoins en tant qu'enfant. Ce n'est pas acceptable que ce ne soit pas ni écouté, entendu et qu'il y ait eu des dommages en plus si c'est le cas, vous voyez. Donc ce positionnement-là, il est important. Mais du coup, la question, c'est qu'on trouve une autre porte de sortie, on se dit, bon, on va parler avec les parents, on va déposer la souffrance et la blessure qui est là, on va ouvrir un dialogue en ayant espoir que les parents comprennent, euh, reconnaissent la blessure et s'excusent. Parce que quelque part, quand la blessure est reconnue, on, on, on s'apaise, on se dit, ah là, c'est bon, ça y est, c'est bon. Le, le, le cœur s'apaise parce qu'il y a un nouveau scénario qui est présenté. Sauf que quand il un dialogue qui est ouvert, il y a des parents qui disent « Ok, bon ben, je m'excuse, mais c'est juste des mots. » Dans les actes, rien ne change. Et à ce moment-là, on reste toujours dans le même scénario d'enfance qui ne nous correspond pas, dans cette forme de maltraitance ou de non-reconnaissance ou de, de, dans cet espace de non-amour, en fait. Donc finalement, la, la souffrance perdure vis-à-vis -vis de nos parents. Et... Euh, le seul moyen, c'est quand il y a vraiment ce dialogue ouvert, que les parents reconnaissent vraiment, que les parents s'excusent vraiment, mais que les actes changent aussi derrière. Et à ce moment-là, ce renouveau, ce renouveau, ce scénario nouveau peut contribuer justement à réhabiliter euh, les blessures, les dommages qu'il y a eu en nous. et euh, Mais sauf qu'il y a des parents qui ne s'excuseront pas et qui ne changeront pas. Et là là c'est encore une autre démarche c'est une autre démarche et c'est un peu la démarche dans lequel j'étais et la question c'était surtout comment faire parce qu'effectivement est ce que ça revient Ah, c'est mon alarme qui sonne et du coup ça fait tout sauter et en fait, dès qu'on, qu'est-ce que j'allais dire Il euh, faut que je revienne. Euh... Je sais plus ce que j'ai dit. <rire> Et la personne pourra me ramener, est-ce que <rire> euh... Oui, s'il n'y a pas rédemption, si les parents ne reconnaissent pas, le chemin peut être très long parce qu'en fait, il n'y a que soi. Je veux dire, les parents ne sont plus acteurs de la réparation. C'est ça qui est difficile. Quand les parents ne veulent pas être acteurs de la réparation de la relation, on se trouve vachement seuls. C'est dire, mais comment je peux réparer quelque chose tout seul On a besoin d'être à deux pour le faire. Et, euh, et en même temps, revenir dans les mêmes conditions qu'avant, il y a tous de nous qui refusons de dire, mais je ne peux pas revenir dans les conditions dans lesquelles c'était. J'ai besoin qu'on puisse rejouer un autre scénario ensemble, en fait. Mais et oui, mais bah, parfois, ce n'est pas possible parce que... On est tous des humains avec nos blessures avec nos besoins essentiels et euh, et ça c'est ce que j'ai compris à un moment donné c'est que la raison pour laquelle c'était difficile pour ma mère et moi de nous retrouver euh, c'est que on avait des besoins essentiels qui étaient très contraires, qui fait qu'on pouvait pas se retrouver comme moi j'aurais voulu que ça soit vous voyez et donc euh, à ce moment là euh, le besoin essentiel euh, de ma mère, c'est absolument, elle est dans une mécanique d'amour où elle, quand on aime, on fait partie de la famille. La famille est prioritaire, l'individu, dans sa liberté individuelle, ses besoins essentiels individuels, pour elle, ce n'est pas important. Donc, elle a une façon d'aimer qui est très... Euh, dans un fonctionnement de tribu, en communauté. Et moi, j'ai essentiellement ce besoin... Euh, vital et viscérale d'exprimer qui je suis euh, d'exprimer mes besoins personnels et j'ai envie que mes besoins personnels soient pris en compte donc comprenez bien que là entre une personne qui a besoin d'être reconnue dans son besoin individuel et l'autre qui est dans le collectif c'est pas possible donc on cherche à ce que l'un change l'autre comprenne ma mère elle veut que je comprenne et je fais d'air à son monde moi j'ai envie qu'elle me comprenne et qu'elle fait d'air à mon monde et bonjour et en fait finalement on se comprend pas et finalement le conflit perdure parce que ce conflit est en réalité notre conflit de base donc comment faire quand c'est comme ça on se sent on se sent terriblement seul on se sent terriblement seul parce qu'on se dit Ouais, quand même en tant qu'enfant c'est injuste j'ai déjà subi là c'était dur je suis la personne blessée c'est moi l'enfant qui a été blessé c'est moi qui suis victime de cette situation et c'est encore à moi de faire en sorte de changer les choses pour qu'il y ait une relation possible. Alors, mes amis, vraiment, je comprends. C'est pas évident. C'est pas évident. Et je souhaite justement qu'à travers ce live, vous puissiez avoir un, des éléments qui vous permettent euh, d'avoir déjà un angle de vue différent. Parce que quand on change de perception, on, on, on a des nouvelles prises de conscience qui nous permettent, qui nous permettent de recréer. Et c'est ce que je vous souhaite, euh, certainement une relation beaucoup plus apaisée par rapport à ce que vous vivez là. D'accord Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à me les poser euh, euh, là maintenant, juste après ou à me les écrire aussi. Je serai ravie de vous répondre. Euh, la question peut être essentielle à se poser. C'est de se dire quel est la mission de nos parents c'est une question que je vous pose selon vous quelle est la mission de vos parents et je suis curieuse mettez moi un commentaire je suis curieuse de votre réponse votre première réponse parce que la majorité de personnes diraient que la mission de mes parents c'était de m'aimer de prendre soin de moi et c'est ok c'est correct mais en fait pas que à l'étage de l'humain on va considérer qu'effectivement c'est leur mission mais nous avons besoin si vous avez envie de vous extraire de ces relations conflictuelles vous avez besoin de prendre de la hauteur euh, par rapport à la mission de vos parents quelle est la réelle mission de vos parents d'accord et pour moi la relation parents enfants nos parents et nous mêmes pour moi avant euh, oui Sandrine Alors de nous permettre de grandir Et d'être prêt pour la vie C'est vrai C'est vrai, c'est vrai Et, et, et ça c'est C'est euh, ce dont je vais parler euh, Tout à l'heure Mais alors dans ce cas là c'est intéressant Parce que si la mission de nos parents Est de nous permettre d'être De grandir et d'être prêt pour la vie En fait Sandrine serait intéressant de se dire Qu'est-ce que tu entends par là Vraiment, d'aller encore plus loin Qu'est-ce que tu entends par nous permettent de grandir et d'être prêts pour la vie. Tu vois Et... Euh, je vais prendre des notes. Je te remercie pour ta participation. Pour moi, nos parents et nous-mêmes sommes des rencontres karmiques. C'est ce que je vous ai mis dans, dans ma story. C'est une relation karmique. Ça veut dire que c'est un rendez-vous karmique. Et ça c'est déjà hyper important, c'est pas juste on, on arrive là, c'est comme ça, c'est nos parents, non, c'est un rendez-vous. Et quand on parle de rendez-vous, ça veut dire que communément, on s'est choisi mutuellement. Nous avons choisi notre mère et notre père, et nos parents nous ont choisis aussi. C'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Et la question c'est, nous nous choisissons comment et à travers quoi Nous nous choisissons, nous nous choisissons. À travers nos accomplis et nos inaccomplis. Nous sommes un puzzle parfait. Nous choisissons nos parents parce qu'ils peuvent nous renvoyer et, nous et ils nous permettent de goûter à nos accomplis et aussi et aussi à nos inaccomplis. Ok. Alors, je note. Hein, euh te répondrai tout à l'heure, Sandrine. Ok. Donc, en fait, est-ce que jusque-là, c'est bon de pouvoir dire, ok, nos parents et nous-mêmes, on s'est choisis. D'accord. C'est une rencontre karmique. D'accord. Mais déjà, c'est en fait, la rencontre avec nos parents, c'est comme toutes les rencontres, en fait. Mais on, notre cerveau ne relie pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on pense que c'est une relation à part. Non mais nos relations avec nos parents, c'est un rendez-vous, on s'aimante. C'est en fait une rencontre vibratoire, c'est un match vibratoire. Ça veut dire que dans toutes nos relations, c'est la même chose. C'est dans nos rencontres, une rencontre amicale, c'est aussi la même chose dans, dans les rencontres amoureuses. On ne rencontre pas personne, une personne par hasard. Une personne ne rentre pas dans notre vie par hasard. Non, non, non en fait on se rencontre parce qu'on est des matchs vibratoires. on, on s'aimante mutuellement c'est la même chose avec nos parents par exemple si moi par exemple dans ma vibration intérieure là je vibre ça y est j'ai déjà fait j'ai cheminé je vibre de la considération de ma personne je vibre de la gentillesse euh, je vibre aussi de de mon envie d'être en relation et puis euh, et ben avec cette vibration-là, il est tout à fait normal que je vais rencontrer quelqu'un qui, waouh, me, me considère vraiment dans cette relation. Je suis vraiment, pour la première fois, je suis vraiment comme une princesse. Il m'accueille vraiment. Il prend en considération mes besoins. Il tient compte de moi. Il met les petits plats dans les grands quand je viens le voir. Il s'agit de mon ex. <rire> et c'est super, vous voyez. Et je me dis, waouh, c'est trop génial de pouvoir vivre ça. Et, et je vois toute la gentillesse qui me témoigne. Et je me dis, Je retirerai cette alarme la prochaine fois. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être dans ma vibration intérieure, le, enfin, il y avait dans ma vibration intérieure, le fait que je ne savais pas totalement recevoir et que la priorité, ce n'était pas forcément moi. Tant que je vibre de ça, c'est normal que j'ai attiré à moi cet homme qui est capable de me témoigner de si belles choses, mais qui à la fois est indisponible et que sa priorité, c'est le sport, c'est son travail et que moi, j'arrive à la fin de son agenda. Vous voyez ce que je veux dire C'est une rencontre qui se fait parce que la personne correspond vraiment à la vibration intérieure. En fait, c'est la même chose avec nos parents. Sauf qu'on ne s'en rappelle pas, on n'a pas conscience. Mais à, au moment où on arrive dans ce monde, c'est déjà une rencontre vibratoire. On se rencontre parce que nos, nos parents correspondent vraiment à la vibration natale, à la vibration de notre incarnation en venant dans ce monde. Ce qui veut dire que, euh, oui, ça demande de croire à la réincarnation. Et j'y crois. Et pourtant, je suis quelqu'un de très cartésienne. Mais quand j'ai eu cet insight, ah, j'ai tellement eu, voulu avoir des preuves que les vies karmiques existent. Mais quand on a la preuve matérielle, physique, que ça existe, on revoit sa vie différemment et c'est pour ça que je vous en parle je vous en parle pas parce que j'ai lu dans un livre je vous en parle parce que j'ai eu des preuves que la réin que les vies karmiques se la réincarnation existe vraiment donc qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe au moment de au moment de de, de de la réincarnation quand on arrive dans ce monde, en fait, on est un champ d'information. L'être humain est un champ d'information constitué des accomplis et de nos inaccomplis. Et quand on se réincarne dans une vie, on revient dans une vie parce que on est là pour goûter à tout ce qu'on a accompli, mais on est aussi là pour rétablir ces parts de nous qui ont été fracturées de façon à ce qu'on puisse revenir revenir à notre nature originelle. L'être humain a, ce, a, cet, a cet élan très naturel et puissant de revenir vers sa propre nature originelle qui est l'amour, l'abondance et la paix. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose en nous qui nous ramène à ce que nous sommes. On a envie de revenir à ce que nous sommes. Parce que l'être humain a envie de complétude. L'être humain a envie d'entièreté. L'être humain a envie d'être heureux. L'être humain a envie de goûter à ce qu'il y a de plus noble en lui qui est l'amour, la joie, la paix, l'abondance. Donc, quand ces parts-là de nous ne sont fracturées, on va chercher à les réparer, à les rétablir en réalité. Donc, quand on arrive en réincarnation dans ce monde, en réalité avant de venir, on vient déjà parce qu'on a besoin de rétablir quelque chose. Donc ça c'est hyper important de comprendre les choses à la source. Parce que ça change toute notre vision par rapport au rapport avec nos parents. Ce qui veut dire que quand j'arrive dans ce monde, bien sûr, je sais pourquoi je viens. Je sais... Pourquoi je viens et pourquoi je reviens dans ce monde Je reviens dans ce monde parce que j'ai besoin d'intégrer, de rétablir la blessure de rejet n'a pas été réglée dans ma vie antérieure. D'accord. Puisque la blessure de rejet, j'ai pas réussi, j'ai essayé mul multitude de fois, j'ai pas réussi. Je me dis bon, j'en ai marre. Dans cette vie-ci, c'est non négociable. Je veux absolument que la blessure de rejet soit complètement euh, libérer et que je puisse rétablir l'amour de soi la liberté d'être soi l'amour de soi et la liberté d'être soi est complètement relié à la blessure de rejet donc c'est tout à fait normal quand on pose quelque chose de non négociable c'est non négociable c'est les parents qui vont porter l'information Parce que c'est les personnes qui sont les intrinsèquement ils vibrent dans nos tripes donc c'est la raison pour laquelle c'est eux qui portent l'information et non un petit copain, un ami. Non, c'est forcément l'élément au premier degré qui est proche de soi. C'est parce qu'avant de venir, nous avons décidé de manière non négociable d'incarner, de se réapproprier, de rétablir en soi cette part de nous. La question qui se pose et qui est intéressante, et ça, ça change vraiment beaucoup de choses, c'est... Pourquoi euh, c'est de se poser la question pourquoi, qu'est-ce que j'ai besoin de rétablir en fait Qu'est-ce que j'ai besoin de rétablir Là, moi, je sais, je sais que je suis là, je sais pertinemment que moi, je suis là pour rétablir l'amour véritable de ma personne, l'amour de soi, la considération de soi et la liberté d'être soi. Puisque je le sais, c'est donc ok pour moi que ma mère fasse son job. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que du coup, puisque je sais que je reviens dans ce monde et je me réincarne pour rétablir cet amour de soi et cette liberté d'être soi, je vais choisir une mère, un père, un pays, un frère, toute une structure qui vont me permettre de pouvoir rétablir ça en moi. Mais ça veut dire... Que je vais être touchée dans mes tripes, dans ma blessure de rejet. Pour que je puisse, grâce à cet émotionnel, l'émotion n'est pas là pour nous détruire. L'émotion est là pour nous réveiller. Donc, grâce à cette douleur émotionnelle que je vais ressentir dans mes tripes, je vais pouvoir rétablir cet amour de soi. Mais elle ne va pas se rétablir à travers nos parents. Elle va se rétablir parce que, intrinsèquement, je sais que c'est ce que j'ai besoin de. De, de retrouver en moi vous, vous voyez ce que je veux dire donc du coup ça donne une explication de en fait à la base à la base si je me pose c'est moi qui ai porté ce champ d'information du rejet à la base c'est moi qui le porte ce champ d'information vibratoirement c'est moi qui le porte à la base D'accord Avant mon incarnation. Donc quand j'arrive dans ce monde, c'est moi qui porte ce champ d'information, du rejet. Donc c'est moi qui ai désiré, désiré m'en libérer, sinon je ne reviens pas dans ce monde. Je reviens dans ce monde parce que j'ai besoin de me libérer de cette blessure de rejet que je n'ai pas réussi à faire depuis et qu'à et que travers ça, je vais pouvoir réintro, ré, réinscrire l'amour de soi de manière non négociable et profonde ainsi que la considération de soi et la liberté d'être soi, ok et donc je vais choisir une mère et un père un frère une famille un pays qui va me permettre d'effectuer de, de, de, de rétablir ça en moi de rétablir cet amour de soi en moi et donc c'est fou parce que du coup à la base qui a choisi qui qui a choisi qui à la base mm -hmm. c'est moi qui ai choisi ma mère et c'est moi qui ai choisi mon père à la base c'est ça pourquoi Pourquoi je les, choisi, je les ai choisis, eux, avec ce que je vais vivre, avec ce qu'ils m'ont fait vivre là Pourquoi c'est vraiment ce spécimen Pas vous dire, attendez, là, je me suis trompée de modèle, hein? excusez-moi. Je repars parce que là... Excusez-moi, ça saute constamment. Donc en fait, je suis au bon endroit. Je suis véritablement au bon endroit. On est ok Bien. Donc je suis au bon endroit. Et, Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les parents que j'ai choisi parce que effectivement, on vibre à l'unisson. D'accord et euh, ça m'a coupé ce truc là à chaque fois euh, donc en fait en fait mes parents mes parents vont donc qui a choisi qui voilà c'est moi qui ai choisi mes parents c'est moi qui leur ai missionné de me permettre de me permettre de rétablir l'amour de soi mais oui mais vous me direz oui mais attendez là on a choisi nos parents pour nous faire vivre de la souffrance et de la douleur en fait oui quelque part ouais nous les avons choisis parce que justement pour qu'on ait conscience qu'on a besoin de changer quelque chose en nous qu'est ce qu'on fait faut, faut, faut bien que excusez moi que la merde nous remonte dans le nez quoi à quel moment on sait qu'on a besoin de changer quelque chose là si vous me dites j'ai besoin de changer quelque chose moi je peux pas savoir vous comprenez je peux pas savoir mais si là ça me pique d'un coup je veux dire ah oui là effectivement je sens la merde qui me monte et je veux dire ah là ça me plaît pas du tout ah là ça me plaît pas du tout donc en fait finalement on a choisi nos parents quelque part quelque part aussi pour jouer le mauvais rôle c'est un petit peu ça mais c'est vraiment ça ça veut dire que nos parents sont là pour servir notre évolution personnelle et spirituelle. Nos parents sont les serviteurs de notre propre expérience de vie pour nous renvoyer à nos accomplis, à l'amour qu'il y a déjà en nous, à la considération qu'il y a déjà en nous, à la richesse peu importe, mais ils nous renvoient aussi à nos inaccomplis pour nous permettre dans une mission, pas nous faire souffrir pour nous faire souffrir, dans une mission, c'est nous réveiller à travers la douleur et l'émotionnel nous réveiller pour que nous puissions de notre île, intégrer ça en nous. Euh, Sandrine a dit est-ce que est-ce que eux ils portent la même blessure en fait euh, on peut dire que oui quelque part nos parents peuvent aussi porter la même blessure euh, de rejet ce qui est le cas pour ma mère mais on n'est pas sur les mêmes facettes on n'est pas sur la même facette ça veut dire que Effectivement, nos parents nous choisissent aussi, nous, en tant qu'enfants, et nous, en tant qu'enfants, on est aussi le serviteur de leur expérience. Mais là où la relation où on va se rejoindre, c'est quand chacun, nous, en tant qu'enfants, on va prendre en main et en charge le ce pourquoi on les a choisis, le ce pourquoi euh, euh, on les a choisis et ce pourquoi on a eu cette enfance, en fait, avec eux. Et eux aussi, d'une certaine façon, ils, ont, ils nous ont choisis en tant qu'enfants pour être aussi dans cette transcendance. Mais faut-il que ça soit le cas Faut-il que ça soit le cas Je vois, par exemple, que euh, moi, il m'a fallu vraiment toute cette démarche spirituelle et cette, cet cette insight pour comprendre tout ça, parce que. Avant, je lisais ça, je ne je croyais pas du tout, on choisit nos parents, la réincarnation, mais non, quoi. J'ai dit, d'où, d'où, comment ça c'est possible Moi, je n'ai pas la preuve de tout ça, moi, j'y crois pas. Mais quand j'ai eu la preuve euh, d'une rencontre karmique que j'ai eue, d'une rencontre que quelqu'un, j'ai eue dans plusieurs vies et que j'ai vu des flashs, qu'ensemble, on avait planté deux grands arbres à un endroit très précis. Moi, je ne connais pas la Belgique du tout, vous voyez. Et l'endroit, le lieu était très clair pour moi parce que dans, dans une ancienne vie, on avait planté ça ensemble en signe de notre amour. Et quand je vois que ces deux grands arbres, c'est dans un parc naturel protégé et que les deux grands arbres sont là, je peux vous garantir que... <rire> on commence à voir les choses autrement, vous voyez et donc, du coup, cette perspective, en tout cas, cet, cet angle de vue aujourd'hui me permet d'avoir de, de, accès au pardon, au, au, enfin, à la paix dans mon cœur par rapport à ma relation avec ma mère. Parce que je sais que elle a fait sa mission. La mission de vie de ma mère, c'était exactement, exactement ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que, oui, effectivement, j'ai vécu la blessure de rejet. Donc, c'est normal qu'elle ait préféré mon frère. C'est normal qu'elle ait dit que j'étais pas assez. C'est normal qu'elle ait voulu me faire taire. C'est normal qu'elle aurait dit que j'étais compliqué. C'est normal. Je dis pas que je suis ok avec ça. Hein. À l'étage au-dessus de l'humain, je suis pas ok avec ça. Mais c'est juste pour vous dire que pour retrouver une re... quand on est dans une relation très conflictuelle avec nos parents, nous avons besoin de changer la version de l'histoire. De ce que nous avons vécu, mais ça nous demande de vraiment d'aller aux deux étages à l'étage de l'humain. On n'a pas accepté ce qui est inacceptable. Comment ça, une mère dit à un enfant qu'il n'est pas assez? Non, en fait, c'est pas je suis pas ok avec ça, mais je suis pas en révolte avec elle parce que j'en ai fait quelque chose de cet émotionnel de de, de mes besoins non nourris auprès d'elle des émotions que j'ai pu vivre dans ma relation avec elle, j'en ai fait quelque chose aujourd'hui qui me construit. J'ai transformé cette douleur en un espace, en des codes de, de bonheur, de considération de soi, euh, d'ouvrir la parole. C'est pour ça que je suis là avec vous, vous voyez Et ça, c'est juste génialissime. Mais en même temps, j'ai aussi besoin de voir à l'étage au-dessus pour vraiment être en paix dans ma relation avec elle et apaiser les conflits. J'ai besoin d'aller à l'étage au-dessus, à l'étage de l'âme et à l'étage de la création pour pouvoir avoir un angle, un autre angle de vue qui me permette de prendre conscience qu'à la base, à la base, c'est moi qui vais apporter ce champ d'information du rejet donc quelque part. Puisque c'est moi qui le vibre, tout le scénario de les scénarios de ma vie va contribuer à ce que je puisse Jouer ce personnage de rejet. Puisque ça vibre en moi. Vous voyez Et tous les figurants de ma vie vont, sont là pour que, je puisse, pour que je puisse comprendre, toucher. Pour que je puisse jouer ce rôle-là de personnage de rejet. Dans le sens où toutes les, tout ce qu'il y a autour correspond vraiment à ce que je vibre et à ce que je, à ce que je vibre véritablement. Et donc ma mère est aussi le figurant, un figurant parmi tout le monde, comme mon père, comme mon frère, qui me renvoie à ce que j'ai besoin de changer, que j'ai besoin de rétablir en moi. Donc elle, qui est le problème Il est où Le problème c'est ma mère Non. Ma mère est la résultante. la résultante. Elle arrive. C'est un choix que j'ai fait en amont pour me permettre, pour qu'elle puisse jouer ce rôle, pour que je puisse me voir. À ce moment-là, quand je comprends ça, je ne sais pas. J'aimerais bien vraiment dans ce live que vous puissiez vous transporter, vous poser aussi dans cette situation-là, parce que ça peut être la porte de sortie pour vous par rapport au relationnel que vous vivez avec avec vos parents. Parce que moi, dès que j'ai compris ça, est-ce qu'il est utile aujourd'hui que je lui en veuille, que je lui, je vais en vouloir ma mère, pourquoi Parce qu'elle a fait son job Je vais en vouloir ma mère, pourquoi pour la mission qu'elle a remplie. Parce qu'elle a mis son évolution personnelle elle-même entre parenthèses pour que moi je puisse évoluer. Vous comprenez Elle a rempli sa mission. La seule chose en fait, c'est que il y a un moment donné et ça c'est vraiment important, si on a conscience de tout ça. La question qui se pose c'est est-ce que encore aujourd'hui parce que c'est comme si dans des moments comme ça nos parents sacrifient leur je suis désolée. c'est comme si dans des situations comme ça nos parents mettent leur propre évolution entre parenthèses ils sacrifient leur propre évolution personnelle et spirituelle pour qu'on puisse évoluer nous-mêmes parce que c'est un jeu qui se complète ils sont... ma mère est là pour que je puisse rétablir l'amour de soi et la liberté d'être soi donc tant que je n'ai pas mis ça en place elle elle va jouer son rôle elle va me renvoyer le rejet pour que moi je puisse mettre ça en place puisque c'est ça le but vous voyez c'est ça le but donc à un moment donné on discute ça marche pas pourquoi parce que elle est là pour remplir sa mission à la base elle est là pour remplir sa mission à la base ça aurait pu être un autre scénario ça aurait pu être le fait qu'elle change et qu'on puisse vivre l'amour ensemble. Mais ça n'est pas comme ça que ça se configure. C'est pas comme ça que ça se configure. Et ça montre quand c'est comme ça à quel point j'ai besoin d'intégrer ça en moi. Donc, dans des moments comme ça en fait, quand on a conscience de tout ça, en tout cas moi, j'ai vraiment pris conscience qu'à un moment donné, je me suis dit ok, j'ai compris que je suis venue dans ce monde pour rétablir en moi cette part qui est fracturée en moi à la base, déjà avant que je vienne ici, qui est l'amour de soi et la liberté d'être soi. Donc, on en mon âme et conscience, avec tout l'amour que je me témoigne aujourd'hui, je, je vais prendre en charge cette mission-là. En conscience je vais cultiver l'amour de soi en conscience je vais cultiver la liberté d'être moi ça veut dire que je je euh, je prends pleinement en charge mon expérience en fait et quand je prends pleinement en charge mon expérience en conscience euh, je, je libère ma mère de sa mission <rire> voilà de me renvoyer à chaque fois le rejet. Et moi je me libère de vivre cette relation avec elle. Donc je la libère elle de sa mission et je me libère aussi de cette expérience de vie. En tout cas de cette manière là à travers elle. Parce que j'ai fait le choix de moi-même prendre en main, et de moi-même prendre en charge cette expérience de cultiver l'amour de soi différemment. De motoriser à cultiver l'amour de soi et la liberté d'être soi. C'est vrai que ce live il est aussi beaucoup autour de, de mon expérience, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez Et donc du coup, ça permet de dire que quand on est vraiment dans cette dynamique de prendre en charge euh, volontairement. Euh, le rejet n'a plus rien à voir avec l'expérience. Enfin, j'ai plus besoin de vivre ça avec ma mère. Il n'y a plus rien à réparer, en fait. D'abord, il n'y a rien à accuser. Elle, elle a été choisie. Elle a rempli sa mission. Donc, je lui dis merci. Mais je lui dis, ça suffit. Parce que ça fait mal quand même. Hein? Donc, on arrête là. Parce qu'aujourd'hui, je fais le choix de vivre cette expérience non avec à travers la douleur mais à travers des moments heureux parce que aujourd'hui en tant qu'adulte que je suis je peux m'autoriser à faire à intégrer ces parts de moi fracturées à travers l'amour je suis pas obligée de le faire à travers la douleur je suis pas obligée de faire ça à travers le rejet je peux faire ça à travers l'amour que je me témoigne. Je peux faire et vivre l'amour de soi à travers des moments heureux dans lesquels je fais des choses que j'aime, dans lesquels je fais ce live, dans lequel je fais, je, je vis des moments heureux et j'expérimente et je grandis spirituellement à travers des moments heureux. Et là, ça change tout, vous voyez. Ça change tout. Ça change tout. Euh, et du coup, en fait, on sort de la notion de la réparation. Qu'est-ce qu'il y a à réparer Non il n'y a, a rien à réparer en fait. Qu'est-ce qu'il y a à réparer Non. Tout ça a été fait pour que je puisse être là où je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est la faute Il n'y a pas la faute de la faute de Non, absolument pas. À l'étage de l'âme et de la construction, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À l'étage de l'humain, c'est autre chose. Mais à l'étage de l'âme et de la construction, ça n'existe pas. Mais du coup, pas en réminiscence. Quand on revient à l'étage de l'âme, il y a juste le fait de dire « Ok, aujourd'hui, je suis dans mon monde à moi, dans mon territoire, dans lequel je vis à partir des règles qui me conviennent. Je respecte que moi, j'ai pris en main complètement mon incarnation et ce pourquoi je suis là. Et, et, et j'ai vraiment embrassé ça. Je pourrais dire que ma mission, je l'ai accomplie. Voilà, même s'il y a peut-être des choses à faire, mais je la prends en main. Euh, ma mère... Euh, elle a fait le choix que non. Mais ça lui appartient. Ça m'appartient pas. C'est son choix. Elle est libre aussi. Et à un moment donné, c'est important de nous dire est-ce qu'ils euh, ont aussi le droit de faillir Ils ont aussi le droit de ne pas... <rire> c'est à eux de voir s'ils veulent considérer leur évolution ou pas. D'accord Oui, Sandrine. Alors, la seule façon de se guérir de sa blessure est de s'accorder l'amour de soi la liberté d'être soi. En fait, chacun a sa blessure. Selon la blessure que nous avons, c'est ça, la blessure émotionnelle contient l'information de notre... C'est l'antidote. Souvent, on se débarrasse, on considère que l'émotion est un problème. Mais l'émotion en soi, l'émotion et la douleur émotionnelle, c'est important d'aller la rencontrer parce que quand on la rencontre, elle contient notre besoin non nourri. Donc, notre émotion contient la solution de notre vie. Donc, pour guérir de sa blessure, déjà, il faut aller voir véritablement de quoi il s'agit. Parce que quand on parle d'amour de soi, il y a beaucoup de choses dans l'amour de soi, Sandrine. Tu, tu vois Et même dans la liberté de soi. Mais selon chaque personne, ça n'aura pas la même représentation et la même connotation dans ce qu'il a besoin d'intégrer. L'amour et en soi, d'une certaine façon pour moi, est le remède. Quelles que soient nos blessures, nous avons, la blessure émerge parce que nous avons besoin, c'est un appel de revenir à notre nature originelle, d'accord Qui est l'amour, la paix euh, et, et l'abondance. Mais quand on parle d'amour, quand on revient vers notre histoire, quand on parle d'amour de soi, moi par exemple quand je parle d'amour de soi, la première chose qui résonne pour moi, parce que c'est ce dont j'ai souffert, et donc c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc l'amour de soi, pour moi, c'est vraiment la considération de ma réalité, la considération de mes ressentis, la considération de mes désirs, la considération de mes besoins, parce que moi j'ai beaucoup souffert d'écoute et de considération de ce que je ressentais. Tu vois ce que je veux dire, Sandrine Donc en fait, c'est précis. C'est la raison pour laquelle dans ma vie aujourd'hui, un, je m'écoute, c'est hyper important, hyper important. J'exprime ce que je ressens et j'aime entourer de personnes qui m'accueillent avec mes besoins, avec mes ressentis et qui m'accueillent tel que je suis. Et là, c'est OK. La réparation, en fait, c'est ça. La réparation, ce n'est pas demander réparation à des personnes qu'on a missionnées de jouer leur rôle. La réparation, c'est si il y a une douleur émergente et une blessure émergente, je vais en faire quelque chose pour créer un monde dans lequel je me sens bien de vivre et pour que je puisse créer ce bonheur dans lequel je suis bien. Tu vois Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh... Mais en fait, voilà, c'est très nuancé. Hein? Quand tout à l'heure, tu m'avais dit nos parents portent les mêmes blessures que nous, euh, par effet miroir... Euh, on va dire que oui, mais après, c'est très nuancé. Ça veut dire que la démarche de chacun, elle, elle est unique. Elle est unique. Voilà. <rire> Donc, euh, euh, euh, elle est unique. Donc, voilà, j'espère que c'est un, un sujet qui est assez vaste. Incroyable, cela incroyable. Bon, c'est un sujet qui est assez vaste et j'espère que je vous ai vraiment apporté euh, des éléments par rapport à ce sujet. Ça paraît assez mystique quand on parle comme ça. Mais pour moi, euh, pour retrouver la paix dans notre cœur par rapport à notre passé, il ne s'agit pas de euh, pardonner. Non. Il s'agit de rétablir. Rétablir. La réparation, c'est quand... Je prends en main mes blessures et je vais rétablir ça dans mon présent aujourd'hui. Je vais légitimer les sens, ce qui est essentiel pour moi. Mes blessures annoncent mes essentiels. Donc quand je consulte mes blessures, je consulte mes essentiels. Il n'y a pas besoin de faire un chemin, il n'y a pas besoin de faire toute une psychanalyse pour ça. Enfin, personnellement, c'est très personnel ce que je dis, mais moi je trouve que non, en fait. Il y a un raccourci, il y a un chemin beaucoup plus court. Je rends compte de mes blessures et j'en fais un essentiel, quelque chose. Je retourne la face de la pièce de cette blessure et je vois quel est mon besoin derrière qui n'a pas été nourri. Et je... Et je légitime ce besoin-là, mon besoin d'écoute, je le légitime aujourd'hui. J'ai besoin qu'on m'écoute, ça me fait du bien quand on m'écoute, pourquoi J'ai manqué de ça. C'est normal, non, que j'en ai besoin aujourd'hui. C'est tout, c'est tout, en fait. Je rentre en empathie avec mon histoire, avec ce qui m'a manqué, et je le légitime aujourd'hui en tant qu'adulte. Et c'est ça qui constitue mon bonheur. Ma vie, elle se construit grâce à ça. Et c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me fait du bien. Et puis quand on a envie de retrouver la paix avec nos parents, quand on a envie d'être de, de, libre de notre histoire, c'est quelque part on veut être libre de, de, des conflits avec nos parents, ça nous demande vraiment de travailler les choses justement à l'étage de l'humain dans la considération de nos blessures telles que je vous ai dit là, mais aussi à l'étage, à l'étage, aux deux étages de l'âme et de la création dans lequel je prends entière conscience. Les responsabilités de qui Qui porte le champ d'information à la base Quel est le champ d'information que je porte à la base Première question. La deuxième, qui a choisi les parents qui sont là Et ce scénario de vie-là Nous-mêmes. Pourquoi Pourquoi Pour vivre quoi Pourquoi D'accord Donc posez-vous ces questions-là de façon à ce que vous puissiez vraiment comprendre que vous êtes là pour récupérer quelque chose, vous êtes là pour rétablir quelque chose en vous. Ça n'a rien à voir avec vos parents. Ça n'a rien à voir avec vos parents. C'est juste, eux, ils jouent le rôle pour, pour dire, « Oh, wake up Réveille-toi, là Réveille-toi » Donc, à un moment donné, on va, accepter, on va arrêter de se taper dessus et puis on va se dire, « Ah oui, attends !» À la base, c'est quand même moi qui t'ai demandé, qui t'ai missionné pour ça. Ok. Puis à la base, du coup, toi, tu ne peux pas évoluer non plus pour que je puisse évoluer. Ah ouais d'accord, bon, ben là je me pose, je reprends les choses en main, je vais considérer même que je vais pouvoir évoluer de manière, et je vais déposer le fait de pouvoir évoluer personnellement et spirituellement à travers des moments heureux, je n'ai pas besoin de la douleur pour ça, d'accord, je vais vraiment rétablir cette considération de soi et cette écoute de soi dans ma vie au quotidien, ah génial, et à partir de là, je libère mes parents de leur mission, et moi aussi je me libère de ce lien. Et là, on peut construire quelque chose de différent et de nouveau. Et eux aussi, peut-être qu'ils pourront évoluer différemment, s'ils le souhaitent, bien sûr. Vous voyez Donc voilà, j'espère que ces quelques clés, que ça, cet éclairage et cette prise de conscience va vous permettre de vous ouvrir différemment. Je, je souhaite que ça puisse alléger votre cœur, en fait, que vous puissiez retrouver la paix, quel que soit ce que vous avez pu vivre avec vos parents vraiment Sandrine qui me dit merci ça donne beaucoup de clés ben, vraiment je suis très heureuse Sandrine et s'il y a d'autres questions n'hésite pas et je te remercie pour ta présence et ton intervention et l'intérêt que tu as porté sur ce live mais je trouve tellement important moi je suis très contente de vous partager vraiment mes, mes avancées aussi sur ce sujet parce que du coup ça a donné une toute autre relation avec ma mère mais ça m'a surtout offert une autre vie et ça, ça fait du bien ça fait du bien donc si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans cet accompagnement pour être en paix et vraiment être libre définitivement de votre passé, de passer à autre chose et d'avoir accédé au bonheur directement, moi j'ai un programme que je propose le 12 novembre dans lequel voilà, je vous accompagne à accéder au bonheur mais pour accéder au bonheur la condition sine qua non c'est de lâcher son passé. Et quand on parle du passé, ben on revient vers papa et maman. L'histoire qu'on a avec papa et maman est, est de lâcher un bon coup. Il y a un moment donné, on a besoin définitivement de débrancher de tout ça. Si on a envie de construire l'amour, on a besoin d'un terreau d'amour. Mais on ne peut pas faire semblant ou se faire croire qu'on est en train de, de, de vouloir vivre un terreau d'amour alors que ce n'est pas le cas du tout. Le point de départ est important. Mais notre point de départ, c'est notre histoire avec maman et papa. Et... Euh, et... Euh, et là en fait c'est un moyen comme je vous ai dit là on travaille sur les deux étages on va pas rentrer dans les détails de toute notre histoire non on rentre dans notre mission quelle est notre expérience de vie en fait on rentre dans notre destin en fait quelle est la, la destinée la ligne de vie on est dans quelque chose de plus global et euh, on gagne un temps fou mais on va pas faire une, petite, une psychanalyse de qu'est ce que maman qu'est ce que papa qu'est ce que non pas du tout en fait mais c'est une approche qui est différente, c'est une approche qui est spirituelle, c'est une approche qui est quantique aussi, émotionnelle aussi, on va travailler au niveau des blessures émotionnelles, mais pour moi, c'est le chemin le plus court, en tout cas, pour se libérer totalement de notre passé et qu'on puisse se construire, en fait. À un moment donné, on a envie de se construire, j'ai envie de vivre la vie que j'aime, j'en ai marre de libérer les blessures à chaque fois, qui viennent à chaque fois de mon passé, de papa, de maman, de cette histoire qui ne finit pas et qui émerge sans fin, en fait. <coughs> Un moment donné, on a envie. Pardon. À un moment donné, on a envie de dire euh, mais Moi, j'ai envie de vivre la vie que moi j'ai envie de vivre, à partir des bases que moi j'ai envie de vivre. Alors, s'il vous plaît, à un moment donné, prenez le temps. Prenez le temps. Il y a un accompagnement il y a ce programme qui vous le permet, mais il y a un moment donné, prenez une feuille prenez le temps à dire Ok, là, ça suffit, on arrête. Et vous avez la possibilité on n'a pas besoin de faire toute une année de psychanalyse d'analyse de, de thérapie pour être libre de notre passé nous pouvons le faire là maintenant là maintenant c'est un accompagnement de six semaines au bout de six semaines l'affaire est close on passe à autre chose on change la version de l'histoire et on passe à autre chose on rompt et on dissout tous les pactes qu'on a scellés durant notre enfance et on vit notre vie d'adulte notre vie d'adulte qui est libre de décider ce qu'il désire vivre vraiment vraiment et de se dire, il est temps, on a quel âge, là ça fait combien d'années là qu'on est là, à ruminer, oui le passé, maman, que, on répare, puis on fait en sorte, et puis on, on se fait croire qu'on est heureux, mais on ne l'est pas, on l'est pas, pourquoi Parce qu'on a toujours les deux pieds dans la merde, on sent la merde qui nous remonte, notre histoire, là, de temps en temps, oh, ça suffit, puis on peut se dire, oui, j'ai déjà fait un chemin, je me sens déjà bien, oui, mais je me sens pas totalement bien, totalement, et ce programme vous le permet, justement, et euh, moi, je serais heureuse de vous accompagner. Donc, si vous, a, vous avez envie d'y participer, euh, je, le lien est dans ma bio. Voilà. Je <rire> vous remercie infiniment. Quel live! C'était intense avec ces coupures. C'était très intéressant aussi. Mais c'était avec. On a fait ça avec. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Euh, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez besoin d'avoir d'informations sur le programme Être libre du passé pour avoir un accès direct au bonheur. Je serais ravie de... Appelez-moi, je serais ravie de vous renseigner. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, les amis. Bisous.